Oui les gars, nous sommes de retour sur un jeu, mais c'est pas de retour, c'est la deuxième vidéo de notre chaîne YouTube. Cooking Fever, applaudissez <applaudissements> Salut à tous et à toutes, c'est le champion, j'espère que vous allez bien les amis de la famille, en tout cas me' va extrêmement bien aujourd'hui. Et donc on se trouve pour la deuxième vidéo de notre chaîne YouTube, mais cette fois-ci c'est du gaming, en tout cas j'espère qu'il va vous plaire. Et euh, si vous aimez ce jeu... Ben, mettez votre petit pouce bleu qui fait grave plaisir et on va cliquer sur le petit bouton vert avec un, avec un sort de triangle qui est un peu à l'envers qui, qui est peu droit Mais on va pas dire qu'il est droit comme ça bon, bref donc on va cliquer sur euh, le niveau 3 franchement ce jeu est très facile ce niveau est très facile franchement j'avoue qu'il est trop facile donc euh, je vais mettre euh, je vais mettre Kefta dans, le, dans la poêle et je vais mettre euh, comment on appelle ça euh, le pain d'hamburger, et d'un coup, euh, ah ouais, là, attends, mais ben, c'est un revoir. Euh, lui, et euh, mais il faut se calmer, il faut pas essayer venir pour bouffer ici. Si, il faut faire un peu par parce que moi je vais pas, je suis pas un robot pour vous faire tout euh, servir gratuitement. Hein. Je sais pas si je suis un robot, non, non, c'est une, une madame, là, je sais pas quoi, là, fait quoi, donc voilà, je lui donne la boisson. Et si tu veux quoi encore, tu veux ça, ok. Toi je vais te la donner avec kafta et donc l'hamburger ça te fait un burger kafta donc je vais te donner la boîte toi mais, mais également c'est comme euh, le menu de l'autre là et euh, toi tu veux faire euh, aussi euh, la même chose bah... oh non non non non non lui commence à s'énerver wesh je commence à s'énerver oh non je peux pas moi je peux pas je peux pas les gars je peux pas je peux pas c'est impossible elle, elle va rager elle va rager encore pire elle c'est encore pire non non non non vite vite vite vite vite j'ai pas envie de perdre l'argent wesh non ça va descendre Vas-y, allez sérieux frère Mais je voulais faire un record normal Ben, quand même, le niveau il est facile, quand même j'ai gagné peu d'argent, mais euh, plutôt t'as gagné, c'est tout ce, ce truc l'importance, voilà, je comprends. Et euh, je vais mettre les as encore toi c'est la même chose, et toi tu veux le même menu, j'espère que tu vas patienter, parce que si tu ne patientes pas, c'était un bouffeur. Deux secondes, il faut pas il faut pas bouffer ici, attends des secondes, deux secondes frère. Lui il vient de... Il vient de il vient, il vient commander il y a deux ans, toi tu viens venir il y a deux secondes, tu viens, tu vas commencer à t'énerver d'où, t'es qui ouais, Comme ça, quand tu dois la boisson, il va commencer à monter euh, son énergie, c'est-à-dire qu'il ne va plus euh, s'énerver vite. Donc voilà, tiens, euh, enfin, j'ai gagné mon bon mon bon salaire et je le mérite, j'avoue que je le mérite. Et vous ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires si je mérite d'avoir ce salaire dans le jeu, et en tout cas, on va aller sur le niveau 4, on va plonger dessus, pour voir euh, s'il va être encore plus facile, parce que dans le titre, c'est écrit, ce niveau est très facile, sur, sur quoi, sur Cooking Fever, ouais, euh, on va acheter la poêle, pour avoir une double, ah ouais, maintenant, on va avoir la saucisse, yes, yes, saucisse so yes, je rigole, je rigole, on va avoir la poêle de saucisse, en tout cas, j'espère que, non, c'est mieux, t'as vu non, la saucisse et tout, mais non, ils vont commencer à commander d'autres choses mais après il y a la salade et tout, ça va aller dans les niveaux loin, très très loin, et moi je suis pas encore dans ce niveau donc on va arriver euh, c'est la dernière partie et en tout cas euh, en tout cas il y aurait la fin de la vidéo, donc euh, voilà oups, j'ai mis une autre c'est que ouais, il croit que je suis bête, voilà t'as vu, il croyait que j'allais la brûler je sais déjà les logiques là, je ne vous pas je suis pas très bête si on vous pose des sur à l'ance. Ah ouais, c'est vrai, non, elle va commander la saucisse, c'est obligé, parce que c'est nouveau, il vient nouveau sur le magasin, les trucs. Allez. Ah oh ouais, toi tu vas aller là, toi tu veux, tiens. Ah oh ouais, tu me stresses, frère. Tiens sûr, t'es pas frère. Ok Toi tu veux quoi Tu veux ça, ok Avec la boisson, laisse-moi les deux secondes, les gars, je vais... Je train de me stresser, ok Attends deux secondes. Ah ouais, toi tu veux la boisson. Désolé, j'avais oublié euh, que je voulais la boisson. Là. Sans que euh, truc. Donc voilà, euh, tu veux... toi tu veux ça. Toi tu veux ça. Merci, au revoir. Toi, ah non, ferai Il n'y a pas quelqu'un qui veut commander, euh, je sais pas moi, des saucisses ou truc Vous allez commander toute la même chose. C'est toute la même chose. Bah ben, vas-y, change. Ouais, C'est la poisse. Il arrête pas de mettre la même chose. Comment tu veux que ça charge bah vite, voilà, bouffe, bouffe, tiens, bouffeur. Donc, tu veux quoi, toi Ok, tiens, au revoir. Et en tout cas, euh, je fais que tas avec euh, burger, elle, lui, direct, je lui ai donné l'autre, la, là, elle est partie. Puis, ce qui se passe Lui, il est revenu pour euh, prendre encore la même chose. Je sais pas, il triche dans les menus, ici, ils ont rien à manger ou quoi Juste ça, tu te la 24 heures, c'est quoi, ça Jamais vu ça, bouf. Non, non, il se fout de moi, lui, le, le gobelet, là, tranquille, lui. Voilà, alléluia. Vous commandez des trucs euh, qui sont nouveaux. Pourquoi les, vous ne les commandez pas Au moins, je vous disais après, Au moins, je vous dirais. Euh... Ah ouais, le type. Oh, mais qu'est-ce je suis Comment je suis bête. Non, je vais perdre, frère. Je vais perdre. désolé attends, attends, attends, attends. Je fais au moins un petit salaire. Un petit, petit, petit, petit, petit salaire. Voilà, c'est bon. Voilà, je mérite quand même ça, j'avoue. Donc, voilà. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi je me suis un peu marré, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc si elle vous a plu, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous, si vous n'êtes pas encore abonné, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, pour ne rater aucune vidéo. Donc je vous dis tout simplement maintenant, ciao à tous et à toutes, et à tous les membres, et également à tous les nouveaux visiteurs, au revoir.